Derrière, ça veut dire euh, comment, euh, comment esquiver mes peurs à l'extérieur. Comment ne pas me confronter à moi-même. C'est ta vraie question, c'est la question derrière la question. Comment casser ces schémas répétitifs, euh, ça résonne. Euh, comment être sûr d'être toujours bien avec moi-même. Donc là aussi, il y a une espèce de cristallisation de, de qui tu es pour être sûr d'être en sécurité. Alors, tu vises la sécurité émotionnelle. Et pour ce faire, tu te, il faut que tu restes cloisonné à l'intérieur. Donc, il faut que tu formes une cloison, une cloison hermétique avec l'extérieur. Et pour ça, toi, ça prend la forme de bah, « je vois à l'extérieur ce que je redoute le plus, c'est normal. » C'est toi-même que tu es en train d'observer. Donc, en fait, tu es en train de... En voulant être hermétique avec l'extérieur et avec ce que as, ça pourrait t'enrichir, parce que le négatif t'enrichit, voilà l'information d'évolution pour toi et pour le groupe. Euh, ça te permet de, de, de, de ne valider que ce que tu connais de toi. Donc en fait, on est encore sur la même thématique par rapport à tout à l'heure. Euh, mais il y a un truc que je manque pour toi, Pauline. Pourquoi attirons-nous ce qu'on redoute le plus Ouais, ça me renvoie sur l'enrichissement. C'est normal. Euh, tu peux pas te gargariser. C'est pas parce qu'une plante est bonne pour toi ou que tu adores un plat, euh, genre euh, les pâtes à la carbonara, qu'il faut en manger tout le temps. C'est pas parce que tu penses que en fait, toi, euh, tu as, as clairement défini la lumière, tu as clairement défini l'ombre et tu as clairement choisi ton camp. Donc en fait, ta structure vient de vient te, vient te, te, en fait, te questionner et te montrer surtout que tu as atteint tes limites que tu ne peux pas tout le temps être dans la lumière, comme tu ne peux pas être tout le temps dans l'ombre. Par contre, c'est parce que toi, tu t'identifies à la lumière et tu as une identification cachée, une identification inconsciente à l'ombre. Parce que tu ne peux pas être identifié à la lumière si tu n'as pas la même chose dans l'ombre, c'est des équilibres. Et merci pour cette révélation, merci pour cette information que je ne connaissais pas. Donc, on a une... Si on a une identification sur la lumière on a forcément la même dans l'ombre. C'est comme ça. Donc, si on a des valeurs, je te traduis, si tu as des valeurs qui sont extrêmement positives auxquelles tu t'attaches, extrêmement positives auxquelles tu t'attaches, et auxquelles tu fais en sorte de tout le temps caler dans la vie quotidienne, ça veut dire que tu as l'inverse dans l'ombre, que tu as une identification euh, au niveau de, de, de, de ta négativité personnelle, mais que tu caches parce que ce n'est pas assumé chez toi. Pourquoi Parce que tu veux sauver ton âme des démons de l'enfer. Les démons de l'enfer, ça résonne l'ombre, ça résonne la négativité, ça résonne quoi d'autre derrière euh... Pouvoir être en contact avec les gens dans la matière. Voilà, c'est ça. C'est ton lien, euh... c'est le lien que fait ta psyché entre l'intérieur et l'extérieur. T'as peur de voir ça. T'as peur de voir qui tu es. Si je te résume vraiment tout ce que je viens de te dire en des mots simples, parce que là j'étais en train de déconstruire un peu comment, enfin j'étais en train de cartographier un peu comment fonctionne ta structure, euh, tu veux casser ces schémas répétitifs parce que tu es la guerrière de lumière qui vient casser l'ombre. Tu es l'archange Michael qui vient terrasser le dragon. Sauf que ça, ça vient pas de moi. C'est une, de une des nombreuses vidéos de Patrick Buransténaz, c'est un alchimiste. Euh, l'archange Michael ne terrasse pas le dragon. Il veut percer sa peau pour faire en échapper la lumière. Le dragon représentant la matière, l'archange Michael représentant le ciel. Donc c'est bien les cieux qui descendent dans la terre, qui percent la peau épaisse du dragon, c'est-à-dire la matière c'est bien dense, pour en faire jaillir la lumière. Donc en fait, tu, tu mets ton identité au niveau des cieux, au niveau de ton ciel personnel, et tu mélanges euh, l'archétype du guerrier et de la guerrière. Euh, c'est comme ça que tu bouges dans la vie c'est en, en allant, allant désinguer les, les méchantes énergies, peu importe la forme qu'elles prennent dans ton, dans ton film personnel et ça, ça vient bien me parler de ta jouissance de ta liberté à accéder à ta jouissance et de comment tu mets en... ah mais ça en fait tu veux pas aller dans ta jouissance personnelle parce que ça signifiera que tu es du côté de l'ombre et que es beaucoup plus dense. En fait, ça veut dire que tu, tu serais beaucoup plus ancré comme ça. Donc ça veut dire que tu es bien... Euh, en gros, c'est accepter que tu sois la conne de l'histoire et que tu sois le dindon de la farce. C'est-à-dire que tu n'es pas une pure lumière qui est euh, parfaite. Tu es aussi une pire ombre, la pire ombre qui soit, pour... Euh, et tu es le, tu, tu, tu le con de quelqu'un. On est tous le con de quelqu'un. Je je, avec cette phrase, je te résume vraiment l'énergie qui me traverse. Tu es le compte de quelqu'un. Tu as à apprendre. Tu n'es pas sur un pied destal. Et je ne te parle pas au niveau conscient, parce que ça, je m'en fous. Je te dis simplement ce que me raconte ta structure. Avec ça, j'ai presque tout dit. J'ai tout dit. Merci beaucoup pour ta question, Pauline, les belles soirées.